Bonjour, nous allons regarder ensemble ce qu'il y a autour de cette pleine Lune qui se réalise dans le ciel ce vendredi 18 mars 2022 à 7h20 en temps sidéral, ce qui fait entre 8 et 9h ici en métropole. Une pleine lune, on le sait, nous sommes nous, la Terre, Gaïa au centre, et puis on regarde les planètes qui sont autour de nous, et puis on voit dans le ciel au moment d'une pleine lune, 7h du matin, je ne sais pas si on la reverra, 8h du matin, mais il euh, y a le Soleil d'un côté, la lune de l'autre, voilà, tout simplement. Donc ça crée une tension, crée une tension entre notre partie consciente, lucide, et notre partie inconsciente, nos émotions, la lune. Donc euh, je vais commencer tout de suite par ceux qui euh, vont être un tout petit peu sensibles durant cette influence de pleine lune, et puis, et puis après on va regarder ceux qui sont dans les bons angles. Et puis je vous ferai un développé sur l'ensemble des planètes, et puis à la fin, euh, je vous parlerai des mécanismes de nos ressentis profonds qui euh, sont susceptibles d'être gérés de façon plus douce, plus fine, hein, pour être en harmonie avec nous-mêmes, et pour être restés zen, ce qui est quand même le but, gérer nos peurs en fait. Alors, cette pleine Lune, qu'est-ce qu'elle a comme influence Elle touche, on l'a vu, 27 degrés du poisson, des poissons pour le Soleil, 27 degrés de la Vierge pour la Lune, qui risquent d'être un tout petit peu fatigués, tendus, euh, agacés euh, durant cette journée du, du, du 28 mars, du, du, euh, du 18 mars, on dit 18 mars, donc j'ai euh, ceux qui sont dans l'axe, mes 3e décan poissons, mes 3e décan Vierge, mes 3e décan gémeaux, les carrés, hein, et puis mes 3e décan sagittaires. Vous quatre, vendredi, on y va doucement, on prend rien trop à cœur, on reste zen, détendu, positif, on prend du recul, on voit les choses, on les gère au second degré. C'est ça qui est le plus important. Et puis la Lune accomplissant un cycle de révolution à hauteur de 13 degrés par jour, en fin de journée, l'influence, on en sort et puis on passe à autre chose, très vite. Rien de dramatique. -ce que je... Alors, ceux qui, en revanche, sont dans les angles porteurs. Les angles porteurs, c'est, on n'est pas dans l'axe de la pleine Lune, mais on est à 60 et 120 degrés. Hein. Là, l'incidence se fait sur un mécanisme assez simple qui est deux forces, une direction. Donc, on peut tirer le meilleur de cette pleine Lune sous forme d'énergie stimulante, de lucidité, de prise de conscience, qui sont les privilégiés par cet axe qui forment des angles qui vous veulent du bien. Alors, si elle se cale dans l'axe poisson vierge, mais Taureau, mes cancers, mes scorpions et mes capricornes, vous bénéficiez théoriquement, hein, sauf s'il y a dans votre sillage direct, quelqu'un qui est agacé par une pleine lune, à ce moment-là, on se le prend en effet rebond, en fait. Mais sinon, euh, l'influence, elle vous porte, elle vous pousse aux prises de conscience, elle vous stimule, elle vous donne envie d'aller de l'avant, elle vous clarifie l'esprit, on y voit euh, les choses de façon plus simple, en fait. C'est ça l'intérêt, c'est ça le, le, la valeur ajoutée. Donc, vous quatre, c'est pas mal. Allez, qu'est-ce qu'il y a d'autre dans le ciel autour de ça Autour de ça, dans le ciel, j'ai euh, Mercure, Mercure qui est en poisson, 13 degrés, et Jupiter, euh, la planète de la chance de l'expansion, qui est également en poisson, très heureux, euh, Jupiter en poisson. Mercure, dans cette position-là, et Jupiter, la communication, les, les discussions, la fluidité relationnelle. Mercure en poisson, c'est son influence. Mercure en poisson, euh, et Jupiter, donc la communication et la chance, pour qui est-ce que c'est bon C'est bon pour mes poissons c'est bon pour mes autres signes d'eau, hein, mes cancers et bien évidemment mes scorpions, et également par le jeu des 60 degrés, mes capricornes et mes taureaux. Encore me direz-vous, c'est vrai, soyons lucides, vous êtes gâtés. Vous êtes gâtés, Parce que les aspects, globalement, il y a un gros céma planétaire en poisson en ce moment, beaucoup de planètes en poisson, hein, Soleil, Mercure, Jupiter, Neptune, ça fait quatre gros morceaux en fait, Favorise mes signes d'eau. C'est votre période. Là, C'est bon. Hein. Et puis ceux qui sont à 60 degrés, vous l'avez vu, hein, donc les... les... Vraiment les privilégiés globalement, à l'exception de cette pleine lune qui vous agace un peu, qui nous agace un peu ce vendredi 18 mars. Pour tout le reste de la synergie, mes gagnants sont, je le refais, mes, mes poissons, mes cancers, mes scorpions, hein, et puis mes taureaux, mes capricornes. Voilà pour le gros gros morceau du ciel. Mais pas que, pas que ça. Il y a également euh, trois planètes dans le signe du Verseau. Trois planètes dans le signe du Verseau et pas n'importe lesquels non plus, vous allez voir. Il y a actuellement dans le signe des Verseaux, Vénus, l'amour, 11 degrés ce vendredi 18 mars, Mars, l'action, hein, 9 degrés ce vendredi 18 mars, et Saturne, euh, le, la rigueur, le, le, la vision à long terme qui est à 20 degrés aussi dans cette même dynamique-là. Donc trois planètes, ça commence à être sérieux. Trois planètes dans le verso, quelles sont leurs influences Quelle est leur influence en fait Vénus c'est l'amour, le charme, la douceur. On va y revenir. Mars c'est l'action, les prises de volonté, les décisions. Et Saturne c'est la rigueur, voir loin, se projeter sur le long terme, euh, structurer les choses. Qui sont les bénéficiaires de ces trois planètes en verso Qui On vient de le voir. Hein, le, le, le charme, l'action, et puis cette capacité à voir loin. Mais verso, c'est chez vous que ça se passe. Et puis également, on se doute, mes autres signes d'air, mes gémeaux, mes balances, hein, mais également ceux qui sont à 60 degrés en amont en aval, mes béliers, hein, quand il y a Mars qui vous veut du bien, être plus actif, hein, et puis bien évidemment, qui est de l'autre côté, mes sagittaires, vous, vous, tout, vous cinq êtes gagnants en matière de charme, en matière de capacité à... Mars, le technique c'est quoi Retrousser les manches et on avance. Et puis Saturne, on se projette sur le long terme, on se dégage de tout ce qui nous freine depuis longtemps, on fait le nettoyage par le vide parfois, pof, on se délaisse pour être plus léger. C'est en plein en signe d'air, on vise la légèreté, c'est quand même l'enjeu majeur de ce qui se met en place. Voilà au niveau de la toile de fond. Euh, Petite remarque quand même, très légère, hein, très légère. Il y a mardi 22 mars, donc euh, quatre jours après cette euh, pleine lune du vendredi 18 mars, dans le ciel, euh, un aspect un tout petit peu tendu entre Mars, la volonté, l'énergie, mais aussi l'agressivité, je vais pas utiliser des mots barbares, mais euh, l'agressivité, hein, c'est parlant, et puis Uranus hein, qui est en carré il, y a un carré, il y a une bagarre dans le ciel, il y a une tension, il y a une demi-opposition entre Mars, hein, on l'a vu quand il était conjoint avec Pluton il y a trois semaines, c'était un peu les bons de botte où il y a 15 jours c'était un peu anxiogène, Mars-Pluton, c'est pas terrible. Et puis là, un carré avec Uranus, la nouveauté, la révolution, les changements, les transformations, la soudaineté. Euh, faites juste un petit peu attention mardi 22 mars, le ciel globalement avec cet aspect Mars-violence. Euh, Uranus, soudaineté, changement, révolution, enfin, transformation un peu radicale, il est un peu aigu. Ceux qui sont pile dans le cœur de cible, parce que ce carré se réalise à hauteur de, on l'a vu, je crois de mémoire, 12 degrés pour Mars et puis du Verseau et 12 degrés du Taureau pour Uranus. Ceux qui sont dans le cœur de cible vont être bien évidemment deuxième décan Verseau, deuxième décan Taureau et par jeu d'extension, 2e deuxième décan Scorpion et deuxième décan Lion. Voilà petite tension dans le ciel euh, à surveiller, mais rien de dramatique non plus, pas de prise de décision hâtive pas de geste brusque, on risque de se cogner voilà, Donc, collectivement un peu de stress, mais on connaît l'ambiance en ce moment, on va essayer de la voir de façon positive, voilà pour le ciel dans son ensemble, je n'ai pas parlé de Mélion Mélion, ça va venir, attendez, ah oui j'ai une bonne nouvelle pour vous Mélion euh, vous allez me dire, enfin, enfin, enfin il était temps, euh, le, le, le soleil le soleil va arriver euh, à partir du, du 21 mars Là, hein, dans le signe du Bélier, et démarre pour vous une période tout à fait sympa. Mais je vous le réserve, je vous le réserve pour l'horoscope de la semaine euh, à partir du 21 mars, n'inquiétez pas. Mais le ciel va enfin se libérer, parce que là, c'est vrai que ce n'est pas encore formidable, mais chaque jour qui passe, euh, nous emmène vers quelque chose de plus sympathique pour mes signes de feu, ça va être votre tour très bientôt. Patience Allez, je voudrais vous parler enfin... De, de, de quelque chose qui me, qui me, qui me tient à cœur, c'est comment gérer nos, nos peurs, nos stress, nos, nos, nos mécanismes intuitifs. On est tous construits sur une sorte de, de, de trilogie de cerveau Là, on a un cerveau, mais en fait, il y a, il y a trois parties, enfin, il y en a peut-être 100, 200, j'en sais rien, mais en tout cas, j'en ai retenu trois. Il faut rester un peu toujours voilà ce que j'ai retenu, on ne peut accompagner les autres qu'aussi loin qu'on est allé soi-même j'ai retenu ça, je vous transmets ça, le reste je ne maîtrise pas Trois cerveaux une partie qu'on connaît reptilien hein, qui est une partie euh, limbique et une partie néocorticale, voilà, trois parties et puis j'ai toujours fait une analogie avec euh, les trois mécanismes sur lesquels on est construit qui sont euh, la lune hein, qui s'apparente au cerveau reptilien, nos émotions profondes, avec euh, le limbique, la mise en mémoire des expériences euh, qui pour moi euh, correspond aux mécaniques des injonctions conscientes qu'on soit depuis l'enfance, l'éducation, la façon dont on se comporte avec les structures de vie sociale et la partie néocorticale la partie réflexion qui, pour moi, s'apparente à la, à la mécanique solaire de lucidité, de prise de conscience. Et, et, et ces trois-là fonctionnent en, en synergie. Par exemple, pour rentrer plus dans le détail de ce que ça induit, euh, notre cerveau reptilien, c'est celui qui est apparu en premier, parce qu'il fallait se protéger des prédateurs, des intempéries, il fallait nourrir euh, s'alimenter, survivre, en fait. Donc celui qui pulse le plus hein, nos réactions de survie face à la vie, depuis toujours, et hein, eh ben, c'est notre cerveau reptilien. Or, notre cerveau reptilien, il génère souvent de la peur. Or, la peur tue l'esprit. Vous allez voir où je vais en venir. Plus on cède à ces peurs, plus on cède, et en fait, la peur, souvent, c'est ce qu'on ne connaît pas. Donc, plus on s'approprie, plus on comprend, plus on dissèque, plus on décortique, plus on refroidit la machine, mieux ça va. Donc, j'ai un cerveau reptilien qui pulse de la peur, peur collective. Jung nous parle de Neptune, le ressenti. En ce moment, Neptune est en poisson, il est très puissant en poisson, il en maîtrise. Donc, ça nous donne tous, collectivement, une prise plus importante au ressenti ambiant, à l'inconscient collectif, Voilà, tout simplement. Donc, si on prend en compte cette notion-là, si on l'intègre, ça permet de relativiser. Et la pleine Lune qui se réalise fin poisson, très proche de Neptune, donne une couche de résonance supplémentaire à notre perméabilité collective, à tout ce qu'on qu vit en ce moment. Voilà, tout simplement. Donc, je pense qu'il faut essayer de raison... Il faut avoir raison... faire, Comment on dit Avoir raison gardée, ouais, on va dire comme ça, de façon à rester le plus zen et détaché et prudent, prudent, pour ne pas se faire envahir par le mécanisme inconscient de notre cerveau reptilien qui génère de la peur. Si on suit ce mécanisme de cerveau reptilien qui génère de la peur, au-dessus, j'ai ma partie limbique. Ma partie limbique, c'est toute la mise en mémoire. Toute la mise en mémoire des situations. On remarque, par exemple, chez les éléphants, qu'ils ont une énorme boîte crânienne, et puis il y a une grosse grosse grosse partie limbique. limbique. Donc c'est pour ça que je pense qu'on peut envisager l'hypothèse de dire que c'est pour ça que les éléphants ont une bonne mémoire, ils retiennent bien hein, tout ce qu'ils ont vécu, les ressentis. Ça doit être terrible ce qu'ils doivent mémoriser. Et puis, donc, imaginons qu'il y ait une peur la peur c'est le cerveau reptilien. Si l'expérience a été malheureuse, elle s'inscrit dans la mémoire. Donc un lien secret entre le cerveau reptilien et la partie limbique. Donc le système monte en boucle. J'ai peur, je me souviens que j'ai eu peur, j'ai peur, je me souviens que j'ai eu peur et donc j'alimente et je nourris ma peur. Voilà. Ça c'est la liaison, c'est un reptilien qui pulse la trouille et la partie limbique qui met en mémoire les situations et qui réveille, qui réveille, qui réveille et ça tourne en boucle. Fort heureusement, nous avons euh, au-dessus, euh, théoriquement, à développer une partie néocorticale qui est cette intelligence analytique froide, plus, plus globale, hein, plus lucide, hein, moins gérée par la peur, plus gérée par l'esprit. Et cette partie-là, en fait, elle a pour fonction de relativiser des choses, d'avoir une vision claire, lucide, la condition solaire, toujours le morceau de la condition solaire, voir loin, voir large, voir clair, voir vraiment avec lucidité les situations. Et si on devait le faire sous la forme d'une maison, je ne veux pas vous refaire la métaphore de la maison freudienne sur les trois niveaux, mais on n'est pas loin, en fait, l'idée, c'est qu'on a la peur qui vient de la cave de la maison et qui réveille euh, la partie extérieure euh, avec le, le, le, la, la trouille des conditionnements mis en mémoire. Et toute cette partie lucide consiste à redescendre à la cave pour éteindre la lumière de la peur par le raisonnement lucide, par la communication, par notre capacité à trouver de l'échange, par notre capacité à, à relativiser, à être zen, à se détendre. Hein, à voir bien, à aller chercher des informations qui nous apaisent, voilà. Moi, je crois beaucoup dans la communication, je crois beaucoup dans la simplicité, beaucoup dans l'apaisement, beaucoup dans le zen, et donc euh, toute la subtilité consiste à faire cohabiter cette partie de trouille archaïque, cette mise en mémoire de ce qui revient de façon récurrente pour pas que ça tourne en boucle, et de façon à redescendre à la cave avec la lucidité pour éteindre la lumière, c'est ça, éteindre la lumière de la peur. Et les mécaniques qui fonctionnent le mieux, on le sait, hein, c'est communiquer, souplesse, gentillesse, bonne volonté, être dans l'utile, c'est du développement personnel, voilà, c'est tout ce qu'on aime ensemble, et c'est ce vers qu'on entend. Donc apprendre à gérer ses peurs, c'est un enjeu majeur, parce que la peur tue l'esprit, encore une fois, et, et euh, moi je vous pousse, parce qu'on est complètement dans cette synergie-là, à travailler sur notre partie lucide, à gérer nos émotions, et pour ce faire, bien remplir l'équation, qui consiste à, Bien évidemment, s'imprégner des informations ambiantes, mais les traiter avec souplesse, avec lucidité, avec prudence, surtout avec prudence. Pas d'emballement, et surtout, alimentons toujours le lien humain, parce que c'est ça qui nous permet de baisser les curseurs de l'appréhension. Alimentons la communication, vous savez à quel point j'y suis sensible. En ce moment, Mercure en poisson, il invite à ça. Mercure, il est collègue Jupiter, donc la communication est plus, plus agréable, plus intuitive, plus bienveillante. Jupiter, il a ce rôle de bienveillance, d'apaisement, c'est là-dessus qu'on doit aller. Quoi. Voilà, tout simplement. Bon, allez, merci pour vos likes, pour vos gentils commentaires, pour vos gentils messages. C'était une pleine lune, hein Pour vos abonnements, euh, et puis à bientôt, je vous prépare plein d'horoscopes. À très vite.